Bonsoir à tous, euh, ben je, suis, je suis très content d'être là, d'aborder ce sujet, euh, ce sujet qui est exploratoire, dans le sens où euh, ça fait partie de ces éléments qu'on n'aborde pas euh, dans nos formations, euh, qui trouvent des réponses qui sont assez spécifiques à chaque accompagnement euh, qu'on peut faire. Et là, l'idée c'était d'essayer de, voilà, de formaliser un petit peu des, des éléments autour de notre expérience, autour de nos connaissances. Et ben Benjamin c'est pas trop engagé en disant que ça allait durer une demi-heure, trois quarts d'heure parce que c'est ben voilà, la première fois que je, je le fais et je ne suis pas très au clair sur le temps que ça va prendre alors bien sûr c'est un titre qui est un petit peu provocateur parce que le, le but avant tout pour nous c'est d'éviter d'arriver à cette phase de licenciement donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter mais il faut aussi quand même constater que ça peut, voire que ça va se produire à un moment donné, et puis mettre en place ce qui est nécessaire pour que ça se passe avec le plus de respect, le plus d'humanité possible selon les valeurs qui peuvent nous guider dans nos organisations. Alors le premier constat, c'est que euh, c'est jamais facile. Euh, licencier quelqu'un, c'est facile ni dans une entreprise traditionnelle euh, de type hiérarchique ni en gouvernance partagée et pour cette raison eh bien on peut constater une quantité incroyable de de, de techniques de stratégies pour essayer de faciliter cette période là euh, il y a toute une série d'organisations qui travaillent avec des sous-traitants avec des consultants avec des intérimaires de façon à pouvoir, par exemple, facilement adapter le nombre de collaborateurs en fonction de la charge de travail sans passer par des phases de licenciement. Parfois aussi, on passe par des éléments de restructuration qui justifient un petit peu de se débarrasser d'une partie du personnel en ne recréant pas tous les postes dans la nouvelle structure et puis euh, comme c'est quelque chose qui n'est pas facile eh bien, on se retrouve souvent confronté euh, dans une structure hiérarchique à cette notion d'échelle de, de Peters ou de principe de Peters qui dit qu'on gravit euh, l'échelle de notre incompétence c'est-à-dire que tant qu'on est compétent à un poste eh bien, on va avoir des promotions qui vont nous permettre de grimper dans ces étages de la hiérarchie et puis c'est seulement une fois qu'on aura passé le seuil de notre incompétence eh qu'on va se retrouver à stagner, à rester à cet endroit où, a priori, on n'est pas bon et ça, c'est ben, curieusement, c'est quelque chose que je savais se passer passablement dans l'administration, dans, dans tout ce qui est étatique on le retrouve dans l'administration. Dans J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était vraiment un mécanisme qui était très en place dans, dans des, des sociétés de chemin de fer à l'étranger notamment. Mais ça existe aussi dans le, dans le privé. Quand quelqu'un n'est plus bon à son poste, et bien plutôt que de le rétrograder à un endroit où il était bon, on va plutôt le le muter, lui, lui transmettre d'autres postes où il, est, où il fait moins de mal mais sans, sans lui baisser son salaire sans lui retrouver un endroit où il a fait ses preuves et, et ça donne des dynamiques dans les organisations qui ne sont, sont pas très confortables euh, une technique qui est aussi utilisée euh, c'est d'engager de, quelqu'un pour licencier je ne sais pas si vous avez vu le film Up in the air je crois que c'était comme ça que ça s'appelait c'était George Clunet, son job c'était de passer d'entreprise en entreprise pour annoncer aux salariés qu'ils étaient licenciés parce que le management, la direction n'osait pas le faire eux-mêmes euh, voilà, donc ça pour dire que ce n'est pas facile et ça va pas être beaucoup plus facile en gouvernance partagée euh, par contre l'esprit dans lequel on va le faire, eh bien, lui on espère qu'il sera différent alors il y a pour quelles raisons est-ce qu'on va devoir se séparer de quelqu'un Eh bien, ça peut être une pression économique, dans le sens où il n'y a plus assez de, de, de travail, de revenus, de bénéfices de l'organisation par rapport à la masse salariale. Donc, si on veut, à un moment donné, baisser cette masse salariale, eh bien, une des options qui peut être faite, c'est de licencier un certain nombre de personnes et puis il y a une deuxième raison c'est l'inadéquation d'une personne par rapport aux compétences qui sont attendues, par rapport à l'entreprise, par rapport au groupe et là on est plus sur du euh, traitement d'une personne la pression économique c'est des groupes l'inadéquation d'une personne, ben voilà, c'est un individu donc on va passer plus de, de temps sur l'inadéquation d'une personne en particulier que sur la pression économique mais pour autant je vais commencer par celle-là euh, avec quelques, quelques histoires quelques, quelques exemples autour de, de ce qui peut se passer donc quand on a cette masse salariale qui est trop élevée euh, une chose qui peut être faite et qu'on retrouve euh, notamment euh, discutée dans le livre Reinventing Organization de Frédéric Lallot mais euh, presque plus inspirant dans euh, la belle histoire de FAVI qui a été écrite par euh, Jean-François Zebrist qui, enfin, qui a repris euh, la direction de, de l'usine FAVI qui est une usine française qui fait de, des, des pièces mécaniques pour les boîtes de vitesse. Euh, bah, c'est de faire appel à l'intelligence collective donc plutôt que de définir au niveau du management, au niveau de la direction la stratégie et ensuite l'imposer euh, aux employés eh c'est de mettre les employés à contribution pour trouver des solutions euh, une, ben, dans, ce, dans ce livre euh, qui est très sympathique à, à lire euh, c'est vraiment les belles histoires donc il prend des, des petits moments de leur histoire euh, d'organisation et il les raconte et là euh, c'était suite à la crise du golf, je crois oui, crise du golfe resserrement des commandes, les stocks qui explosent, euh, enfin qui sont pleins, plus de, plus de possibilités de, de produire. Et, euh, il réunit tous ses, ses employés euh, au sein d'un hangar, il monte sur quelques palettes, et puis ben, il leur expose la situation, il leur expose les chiffres, il leur parle du stock, il leur parle des revenus financiers, euh, il leur parle aussi de cette possibilité euh, de se débarrasser assez facilement des, des gens qui sont temporaire qui représente 10% de la masse salariale et puis euh, ils jette cette, cette, cette balle aux gens qui sont là et à, à travers un débat qui n'est pas vraiment documenté sur la façon dont ils l'ont fait à travers un débat il y a des, des propositions qui sortent notamment quelqu'un qui propose ben voilà, de, de s'arrêter de travailler toute une semaine sans salaire, tout le monde pour, euh, enfin, sauf la partie admin qui continue de, de gérer la, la vente mais de, de s'arrêter pour pouvoir garder ces temporaires. Et sur le vote à main levée qui suit, eh bien, tous, les, euh, tous les collaborateurs, tous les membres de l'organisation s'engagent, euh, enfin, votent pour cette proposition. Donc la grande différence qui est faite ici, c'est que si cette même solution avait été conçue par un management et imposée aux gens, eh bien, elle aurait peut-être eu un, un autre euh, un autre accueil que si elle sort de, des gens humains et euh, Zobrist il, il termine cette petite histoire avec, euh, avec une jolie phrase que je vais vous lire euh, cette démarche est une démarche d'humilité mais je crois que le vrai management est humilité donc il faut prendre ce risque il faut savoir prendre ce risque de, de faire confiance aux gens d'avouer qu'on n'a pas toutes les solutions et mettre les gens à contribution alors s'il y a plusieurs alternatives s'il y a plusieurs stratégies qui sont envisagées là ils ont choisi le vote à main levée mais une, ça serait une belle utilisation du jugement majoritaire dont on a parlé dans un autre webinaire pour identifier la meilleure stratégie alors pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire sur le jugement majoritaire je fais un tout petit résumé, c'est de se dire bah, que plutôt que de voter à main levée pour, euh, en fait, avec quelque chose d'assez binaire, je suis contre ou je suis pour, euh, sur différentes propositions, Eh bien, ici, tout le monde est appelé à se prononcer, à évaluer sur une échelle de 1 à 7 euh, sur chacune des propositions. Donc, on peut faire la liste de toutes les stratégies. Une stratégie, ça serait de, ben de virer les, les temporaires. Une stratégie, c'est d'arrêter une semaine. Une stratégie, c'est peut-être de diminuer de 10 le salaire de tout le monde. Une stratégie, c'est etc., etc. On en fait la liste. Ensuite, on demande à chacun de se positionner sur chaque élément. Et celle qui va ressortir en premier, ben c'est celle qui a le plus d'adhésion. Alors, le plus d'adhésion, ça ne veut pas dire que tout le monde est pour mais ça veut dire que c'est la solution qui est préférée par le groupe la façon dont le groupe selon son système de valeurs a envie que les choses que se passent et là du coup ça aura un impact très différent selon la, la culture et les valeurs de, de l'organisation voilà donc ça c'est pour la, la, la partie pression économique euh, mettre vraiment les gens à contribution euh, et trouver un moyen de définir la solution qui est la plus adéquate. Deuxième, euh, deuxième partie, c'est l'inadéquation d'une personne. Et pour cette inadéquation d'une personne, eh j'ai envie de prendre euh, en tout cas trois chapitres. Euh, la première, c'est pour prévenir. La deuxième, c'est pour euh, mesurer, voire confronter, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui, qui reste dans l'ombre qu'il ne soit pas visible et puis la, la troisième c'est traiter euh, c'est faire quelque chose quand, euh, quand le, le fait est avéré donc déjà prévenir prévenir ça veut dire mettre en place un certain nombre d'éléments dans l'organisation euh, qui permettent d'éviter de se retrouver quelqu'un qui est inadéquat alors premier, premier point pour moi c'est déjà de partager la responsabilité. Il y a parfois une responsabilité de l'individu, mais il y a aussi une responsabilité de l'organisation. Euh, si je ne suis pas à ma place au sein d'une organisation, euh, c'est peut-être que je n'ai pas compris euh, le, ce qu'on attendait de moi, c'est peut-être que j'ai triché sur mes compétences, c'est peut-être que euh, je suis plus dans une un état de, de, de produire ce que, ce que je m'étais engagé à produire euh, mais l'organisation elle a un rôle à jouer aussi euh, sur le fait d'être clair de ce qu'elle attend euh, sur le fait surtout de m'aider, de m'accompagner si à un moment donné je ne suis pas au bon endroit de me trouver un autre endroit euh, où je serai euh, plus à même de, ben voilà, de, de donner le meilleur de moi-même même si ce meilleur de moi-même, ce n'est pas celui que j'avais imaginé en rentrant dans l'organisation. Ça amène à ce, ce concept de donner la capacité d'agir. Aujourd'hui, euh, on cherche beaucoup à travailler sur le, le bonheur au travail. On engage des chief happiness euh, officer. Chief, euh, officer, officer ouais, je pense chief Happiness officer qui sont en charge d'amener d'amener le bonheur mais moi pourquoi est-ce qu'on cherche à amener le bonheur aux employés c'est pour augmenter leur productivité leur capacité d'agir et moi j'aime bien retourner cette ce concept là en se disant que le bonheur vient en fait de ma capacité d'agir donc si on évite que je me retrouve de, dans un sentiment d'impuissance parce que je ne suis pas au bon endroit, parce que je ne peux pas changer mon environnement pour donner le meilleur de moi-même, eh bien, je vais avoir de la peine d'être heureux la gouvernance partagée, mais elle amène ça entre autres elle amène euh, la possibilité d'agir sur la structure, d'agir sur les règles, euh, d'agir sur la façon de fonctionner elle me sort de cette impuissance structurelle qui peut être très présente dans les grosses entreprises très hiérarchiques ou en tout cas dans des hiérarchies qui sont un peu figées et puis à travers ça, elle va me permettre de me trouver une place qui me correspond dans cette place qui me correspond, ce qui est important c'est cette adéquation qu'il peut y avoir entre le challenge et la compétence et ça, c'est un concept que j'avais découvert en m'intéressant à la gamification. Donc, La gamification, c'est une technique de management qui s'intéresse au succès des jeux vidéo, qui essaye de comprendre pourquoi les gens peuvent passer autant de temps sur des jeux vidéo pour essayer d'en saisir le fonctionnement et l'appliquer à la vie réelle. La vie réelle, c'est dans... Dans tout, son, dans tout ce qui est possible c'est-à-dire que c'est la vie réelle dans le, le management et l'organisation mais c'est aussi euh, c'est utilisé aussi dans les centres commerciaux pour essayer de nous fidéliser pour essayer de nous faire retourner à travers euh, euh, des, des cartes à points des, des, des challenges des récompenses etc. donc la gamification selon au service de, de qui elle est eh bien, euh, elle peut être utilisée de différentes façons pour autant moi j'aime beaucoup ce petit, ce petit graphique que je vous présente maintenant euh, qui est donc l'adéquation entre le challenge et la, et la compétence et mes compétences si dans une organisation, si dans un travail je me retrouve à ce qu'on me propose un challenge qui est en parfaite adéquation avec euh, mes compétences eh bien, je vais me retrouver sur cette ligne verte cette ligne verte, c'est quand je fais un boulot je suis prêt j'ai aucune limite je suis, je suis motivé euh, je ne suis pas limité et c'est le, le genre de, de situation cet état de flot dans lequel peut, euh, on peut se mettre quand on n'arrive pas à s'arrêter quand tout d'un coup la journée a passé et qu'on n'a rien vu passer alors ça ne va pas nécessairement nous arriver tout le temps hein. c'est pour ça qu'il y a une zone blanche qui est un petit peu plus large de temps en temps, on a des choses qui nous poussent un petit peu dans le challenge, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on cherche quand même. Et puis parfois, on va devoir aborder un certain nombre de tâches qui sont un petit peu en dessous de nos compétences, mais on va réussir à le faire quand même de façon assez confortable. Ce dont il faut se méfier, c'est les deux zones qui ont été mises en rouge ici, c'est quand le challenge est bien trop élevé par rapport à mes compétences je vais tomber dans de l'anxiété, je vais avoir cette sensation que je ne suis pas à la hauteur, et puis c'est typiquement une situation qui, si elle n'est pas traitée, va m'amener à un moment donné vers le burn-out. Et de la même manière, eh bien, si mes compétences sont bien supérieures au challenge qui m'est proposé, eh bien, je vais tomber dans cet ennui qui va générer plus ou moins la même difficulté pour moi à aborder mes tâches hein. donc dans l'anxiété, je vais procrastiner je ne vais pas m'attaquer à ces tâches je vais les reporter à demain parce que parce qu'elles m'inquiètent mais dans la partie ennui, ben, de la même manière euh, je vais aussi les, les repousser parce que je n'ai pas envie de, de m'y attaquer et cette partie ennui, eh c'est celle qui mène au bore-out hein, qui, qui est cette... C'est opposé du, du burn-out. C'est parce que j'ai plus rien à faire que je tombe dans un état dépressif. Euh, donc, le, quand je parlais de la responsabilité de l'organisation, euh, eh cette organisation, elle, elle doit veiller à ce que je, me retrouve, je reste plus ou moins dans cette zone blanche. Dans cette zone blanche où... Euh, ce qui m'est proposé correspond à mes compétences et ça c'est quelque chose qui va évoluer parce que même si à un moment donné je commence sur cette ligne verte eh bien, au fur et à mesure que je travaille à ça, ben, mes compétences augmentent et il faut que le challenge il augmente également sinon je vais me retrouver dans cette partie ennui donc ici on retrouve un petit peu tout ce qui est suivi du collaborateur suivi du membre de l'organisation pour le faire évoluer au sein de l'organisation Je parle toujours, là, dans la façon de vous le présenter, j'ai l'impression, comme si c'était le rôle d'une personne de suivre un collaborateur. Mais en gouvernance partagée, c'est beaucoup plus intéressant que qu'il y ait la possibilité pour le collaborateur lui-même de prendre conscience, soit qu'il s'ennuie, soit qu'il a de l'anxiété, et d'agir par lui-même en demandant à modifier son poste, son, son rôle, son, son challenge. Mais pour ça, eh bien, il faut ouvrir les espaces qui permettent de le faire. Il faut avoir une structure claire qui permet à chacun euh, de faire évoluer ça. Et la mécanique des rôles euh, en gouvernance partagée eh bien, est particulièrement adéquate pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cahier des charges qui vous est attaché en tant que personne et que lorsque vous voulez changer, vous allez changer entièrement de cahier des charges pour quelque chose de complètement différent, ou bien un poste plus élevé dans la, la hiérarchie mais qui du coup sera aussi complètement différent et eh bien en gouvernance partagée vous pouvez décider de lâcher un rôle qui vous ennuie et puis en prendre un autre qui vous challenge à la limite peut-être de l'anxiété pour continuer d'évoluer et de cette manière là si vous avez 4, 5, 10 rôles et eh bien vous pouvez gentiment en laisser tomber un et en chercher un autre donc c'est vraiment une très belle mécanique celle des, des rôles multiples dans une organisation en gouvernance partagée pour permettre à chacun d'être proactif d'agir euh, directement sur cet état de flot voilà donc ça c'est les, les éléments qu'on peut mettre en place euh, pour prévenir après, ça ne euh, suffit peut-être pas. Donc, à un moment donné, on peut essayer de... Il va peut-être falloir mesurer, euh, confronter. C'est toute une série de, de mesures euh, que je vais vous, je vais vous décrire. En fait. Donc, première chose, c'est de travailler peut-être avec les périodes d'essai. Euh, la période d'essai bon, euh, légalement en Suisse euh, c'est maximum 3 mois ce qui est parfois un peu court pour se rendre compte vraiment de euh, l'implication d'un collaborateur euh, toujours dans euh, la belle histoire de, de Favi, eux ils travaillent avec des périodes d'essai de 18 mois c'est à dire ils travaillent avec des intérimaires quand ces intérimaires euh, passent cette première phase, eh bien ils sont engagés comme avec des contrats à durée déterminée. Et puis quand ils ont fait euh, un contrat à durée déterminée, eh bien ils passent en contrat à durée indéterminée. Donc voilà, il y a parfois euh, des façons euh, d'évoluer de, peut-être pour augmenter ces périodes d'essai. Et puis ces périodes d'essai... Alors, je ne sais pas ce que vous, vous avez vécu. Moi, j'ai l'impression de ne jamais les avoir vraiment vus passer. C'est-à-dire, je savais que j'avais une période d'essai de trois de, de mois. Et puis tout d'un coup, je me dis, ah ben, c'est le quatrième mois. Euh, personne n'est venu vers moi. Ça n'a pas, pas été notifié donc nous on encourage en tout cas à faire des, des périodes d'essai avec un certain nombre de critères donc ça peut être des, des critères techniques mais parfois dans ces, ces timings là c'est pas nécessairement facile mais en tout cas des critères sociaux c'est à dire de mesurer l'adéquation de la posture du collaborateur vis-à-vis -vis du groupe nous on a des, des grilles d'évaluation et ces grilles d'évaluation elles, elles sont disponibles euh, de, des, des membres de, qui nous rejoignent dès le début donc ils savent un petit peu Qu'est-ce qu'on va attendre d'eux en termes de comportement pour qu'ils puissent mettre un focus là-dessus s'ils veulent s'engager pleinement. Il faut aussi des descriptions de rôles qui sont claires et cette clarté à plein de niveaux. Je crois que j'ai plusieurs lignes là-dessus. Cette clarté à plein de niveaux, elle permet de sortir de la de l'excuse de je ne savais pas plus nos rôles sont clairs plus notre culture est explicite plus notre règlement est précis et plus la personne sait ce qui est attendu et peut s'y conformer le règlement moi j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup en parler parce qu'il y a pas mal de il y a pas mal d'endroits où il y a un certain nombre d'éléments qui mériterait d'être présents dans un règlement qui euh, font partie d'une culture mais une culture qui est implicite on fait les choses d'une manière mais on n'a pas pris soin de l'écrire ce qui fait que quand les gens nous rejoignent eh bien, ils apprennent plutôt par essai-erreur ce qui peut être déstabilisant, insécurisant alors que si à un moment donné on prend le soin euh, de, les, de les écrire eh bien, les personnes qui le souhaitent peuvent prendre le temps de les apprendre et de se comporter directement comme l'organisation l'attend alors on parle de on pose la question de qu'est-ce qu'il y a comme critères sociaux donc les critères sociaux pour nous c'est euh, ben voilà, c'est l'attitude l'attitude face à l'apprentissage est-ce qu'il y a de la curiosité est-ce qu'il y, est qu y a une envie de, de comprendre de se renseigner est-ce qu'il y a une communication qui est fluide euh, et une entente avec les autres personnes est-ce que la personne s'entend avec tout le monde est-ce qu'elle s'entend avec seulement un petit nombre d'individus euh, est-ce qu'il y a une régularité dans la présence aux réunions est-ce qu'il y a un vrai envie de collaboration est-ce qu'il y a du partage d'informations est-ce que les, les informations à partager elles le sont spontanément ou bien est-ce qu'il euh, euh, est qu faut aller les, les, les chercher difficilement donc, c'est cette, cette, ces caractéristiques collaboratives et sociales qui sont évoluées, évaluées plus que les, plus que les, les compétences techniques. Euh, le, une façon de, voilà, de, de mesurer un peu cette inadéquation, c'est d'avoir aussi un certain nombre de processus d'évaluation permanents. Donc, là, j'ai parlé de l'évaluation sur la période d'essai, mais on retrouve euh, l'évaluation régulière, par exemple l'évaluation annuelle, qui se, faisait, euh, qui se fait dans une entreprise euh, standard par le manager ou par le chef. Euh, ici, on peut faire une évaluation régulière, au moins une fois par année, entre pairs. Parmi les gens avec qui on va travailler, on va demander à un certain nombre de personnes qui nous fassent un feedback. Euh, dans un... alors Bien sûr, c'est toujours en s'appuyant sur ces euh, sur ces valeurs de la gouvernance partagée hein, c'est de la confiance, c'est de la collaboration c'est de l'intégrité donc quand on va chercher de l'évaluation euh, ce n'est pas dans le but d'être sanctionné ce n'est pas dans le but de lécher les bottes aux gens c'est dans le but d'apprendre et euh, avec une réelle volonté de, de s'améliorer donc ça permet à, dans ces moments-là ben, déjà d'avoir un, un petit peu des feedbacks sur ce que les gens peuvent euh, attendre de nous et euh, qu'a priori on ne fait pas le fait d'ouvrir cette porte, d'aller la chercher, ben ça rend plus facile le fait de dire un certain nombre de choses, chose que nous on retrouve aussi dans tous les aspects célébration. Donc célébration, pour ceux qui ne connaissent pas l'instant Z, c'est un terme qui regroupe pas seulement faire la fête et boire du champagne, c'est surtout prendre le temps de s'arrêter dans une phase d'action, regarder le chemin parcouru, tirer les enseignements, éprouver de la gratitude pour, pour ce qui a été fait pour les gens. Et dans ces moments-là, que ce soit dans de la célébration collective, c'est-à-dire en groupe, ou interpersonnel, où on va se mettre en contact les uns avec les autres, eh bien ça sera aussi l'occasion de, de faire un certain nombre de retours, si possible avec une attitude bienveillante, en utilisant des techniques de communication qui sont douces, hein, comme, la, comme la communication non-violente, ou euh, oui, comme, comme ça par exemple de, de pas rentrer enfin sans l'idée de rentrer dans le conflit mais l'idée de rentrer dans euh, euh, l'expression de ce qui, ce qui pourrait être différent et puis le dernier élément euh, enfin l'avant dernier élément c'est les indicateurs donc nous c'est quelque chose qu'on a très présent dans les formats de réunion qu'on a c'est de mesurer un certain nombre de choses, déjà de, de mesurer des, des courbes de résultats sur un certain nombre d'éléments est-ce que les objectifs qui nous permettent de réaliser notre raison d'être sont atteints euh, mais c'est aussi un suivi de projet euh, le fait que je m'engage dans une réunion à faire quelque chose et que dans les réunions suivantes on fasse un bilan collectif ça permet de se rendre compte de ceux qui font, ceux qui se sont engagés à faire et puis ceux qui ne le font pas euh, quand je dis ceux qui ne le font pas une fois de plus c'est euh, presque un constat c'est juste constater ça c'est sans jugement parce qu'il y a ceux qui ne font pas bah, parce qu'ils euh, qu n'ont pas compris le, le, peut-être l'urgence euh, ou le besoin de certains autres rôles euh, mais ça peut être aussi parce qu'ils procrastinent parce qu'ils n'ont pas les compétences et ça peut être aussi qu'ils ont trop de choses, ils sont trop chargés, et le fait de s'en rendre compte, de le rendre visible, ça les rend, rend peut-être plus à même de, de signaler, je suis débordé, je ne sais pas comment aborder cette tâche, mais ça donne aussi la responsabilité au reste du groupe, à un moment donné, de transformer ça, ne serait-ce qu'à travers une question, Ok, je vois que tu n'avances pas sur ce projet, est-ce que tu peux me dire pourquoi, est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'il y a un problème Et de, de tomber dans une attitude... Euh, collective pour résoudre euh, ces éléments Benjamin est-ce que tu, tu suis le ouais. chat un peu si, tu, si à un moment donné il y a des choses que je ne vois pas ben ce n'est pas facile pour moi de lire euh, n'hésite pas à m'interrompre en tout cas pour amener des ouais, ouais. questions juste j'avais pas vu le dernier Je continue, puis tu, tu reviens vers moi. Ouais, en, gros, en gros, il y avait juste cet euh, élément amené par Léopoldo de la question quand, quand on sent qu'on qu sent plus à l'aise dans un rôle, qu'on qu n'est plus à l'aise dans un rôle, euh, cette possibilité de, le, ben voilà, de démissionner de ce rôle, puis ensuite le groupe doit, euh, doit voir comment gérer, est-ce que ce rôle est super important, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite que quelqu'un euh, le prenne en charge, euh, ou est-ce que finalement c'est peut-être un, euh, un rôle superflu euh, voilà euh, en, en quoi euh, la renégociation un peu d'un de, de, rôle dans lequel on ne se sent pas bien peut aider certaines fois, justement, dans des, des situations de difficulté. Mmh. Mais ça, euh, ça, ça me fait revenir un petit peu en arrière euh, C'est euh, que, effectivement, ce qui est important, c'est la simplicité de ces procédures de changement. Si le changement est quelque chose de un long processus rigide avec beaucoup de paperasse, beaucoup d'intervenants, eh bien, je vais avoir plus de difficultés à, à l'activer. Est-ce euh, que ce que souligne Léopoldo ici, euh, alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il veut dire, mais l'idée qu'à un moment donné, si je ne suis pas bien dans, mon, dans un de mes rôles, il faut que ce soit facile pour moi de dire je ne suis plus en état de mettre de l'énergie dans ce rôle-là et il faut que le, que le groupe il ait une bonne résilience une bonne façon, une, une bonne rapidité à prendre ça en charge euh, pour me remplacer, pour me soutenir, pour m'offrir une voie de sortie alors bien sûr, on dit souvent en gouvernance partagée que n'importe qui peut démissionner à n'importe quel moment de son rôle ce n'est pas tout à fait vrai si j'ai pris des engagements, si j'ai des choses qui sont en cours euh, ce qui va m'être proposé tout de suite c'est un plan de sortie euh, idéalement mais j'ai quand même des devoirs, des devoirs de transmission euh, des devoirs de suivi euh, par rapport à la personne qui prendra, euh, qui prendra la relève voilà. mais il faut que ça soit facilement euh, activable et que ça soit bienvenu d'avoir cette humilité euh, de le poser sur la table. Il ne faut pas que je me sente sanctionné parce qu'à un moment donné, je, je dis que je ne suis pas capable de faire quelque chose. Voilà. Et puis le dernier point du coup de, de ce slide-là, c'est le processus de résolution de conflit, euh, les processus de résolution de conflit qui soient clairs. Euh, ça, c'est extrêmement important. Alors, on vous, a, on vous a posé la question à un moment donné. Euh, quand vous êtes inscrit, est-ce que vous avez un processus de licenciement il y avait, je pense, moitié oui et moitié non la question elle, n'était pas sur le processus de résolution de conflit donc je ne sais pas si c'est le même pourcentage mais à un moment donné, si j'ai un problème avec une personne eh bien non seulement il faut que je sache exactement comment activer cette mécanique euh, mais en plus si je sais quel va être le contenu de cette mécanique eh bien ça va euh, aussi m'orienter sur ma façon d'être avec les, avec les autres dans le groupe voilà donc troisième point euh, face à euh, une personne qui est inadéquate eh bien il va falloir rentrer dans un processus un processus de régulation pour résoudre un conflit et puis l'issue de ce processus eh c'est peut-être un licenciement alors déjà il faut noter que ces licenciements ils sont plutôt rares en gouvernance partagée parce que ce n'est pas, pas l'intention donc si je me dis qu'ils sont plutôt rares c'est le constat que Frédéric Laloux tire dans son livre « Reinventing Organization » pour être passé dans pas mal de, de structures et d'organisations. Si dit que le licenciement est plutôt rare, c'est qu'il y a pas mal de gens qui partent, euh, qui partent d'eux-mêmes, euh, en ayant constaté qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Alors, Je pense que quand on parle de ça, il faut faire attention un petit peu au mobbing. Hein. C'est-à-dire sentir que je ne suis pas à ma place, ce n'est pas parce que j'ai subi une pression et euh, qu'on m'a tiré dans les pattes pendant suffisamment longtemps pour que je me décourage et que je parte mais c'est vraiment des processus clairs et explicites qui permettent de poser les choses à plat pour à un moment donné tirer les enseignements euh, de la collaboration et se dire ben non effectivement je suis pas au bon endroit cette organisation ne plaît pas il n'y a pas un endroit qui m'attire euh, ce type d'organisation ne me convient pas autant que je parte euh, et je, pour, voilà, pour un petit, un, un petit exemple euh, enfin, un, une des conséquences souvent dans la, dans la mise en place de la gouvernance partagée c'est ce que Bernard-Marie de IGI appelait les danseuses donc les, les danseuses ce sont ces individus qui euh, passent beaucoup plus de temps à faire croire qu'ils travaillent euh, qu'à vraiment faire des choses j'avais eu, Moi, j'avais eu un exemple à l'époque qui était assez saisissant. Je travaillais dans une grosse ONG, euh, ONG ouais, euh, à Genève. Et puis, ils avaient un peu trop de, trop de personnel. C'est-à-dire que pour remplir des quotas, il y avait des gens qui venaient du monde entier. Et puis, euh, ils n'osaient pas licencier. Donc, ils ont proposé à tous ceux qui démissionnaient deux ans de salaire. Et l'étage où j'étais, il y avait une situation qui était assez drôle. Il y avait une personne de cet étage-là qui avait fait la demande pour démissionner et toucher ses deux ans de salaire. Et puis, cette demande lui avait été refusée au prétexte qu'elle était beaucoup trop importante pour l'organisation. Et ça faisait rire tout l'étage parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui faisait rien mais qui passait son temps à faire croire qu'elle était indispensable. Donc, elle avait une sorte de retour de bâton. Et ça, voilà ce n'était pas un rire très très sain, mais parfois, ces retours de bâton peuvent être satisfaisants pour, quand, on, quand on vit dans ce type d'organisation. Donc, le, la gouvernance partagée, telle que nous la pratiquons, en tout cas à l'instant Z, eh bien, elle a cet effet de rendre visible ce qui est fait. Et euh, ces mécaniques pour... Euh, euh, pour s'engager uniquement sur les choses qui sont visibles pour prendre de l'importance mais sans être dans le concret parce qu'on délègue, qu délègue au final ou parce qu'on ne le fait pas au final puis que c'est quelqu'un d'autre qui le reprend eh bien, elles vont être beaucoup moins fonctionnelles et ce type de caractère eh bien, va être confronté à un moment donné au fait que leur attitude est visible le fait qu'ils ne font pas avancer l'organisation ça va devenir visible et c'est des gens qui potentiellement euh, quittent les organisations au moment où, elles, euh, où on passe en gouvernance partagée. Alors, est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est souhaitable que, que des gens partent Eh bien, moi, la question que, que je pose toujours, c'est, euh, si on doit choisir qui part, est-ce qu'on préfère que ce soit ces profils-là ou bien les profils de gens qui sont collaboratifs, qui sont, qui sont engagés, qui en veulent, mais qui, à un moment donné, devant ce sentiment d'injustice de voir que c'est ceux qui parlent et qui ne font rien, qui sont, euh, qui sont récompensés, euh, qui progressent dans l'organisation, décident, à un moment donné, de, de quitter, euh, quitter l'entreprise. Donc, en tout cas, à choisir, eh bien moi, je préfère que ce soit ces gens-là qui soient un petit peu plus mal à l'aise dans une dans un fonctionnement en gouvernance partagée, et puis que restent les gens qui savent pourquoi ils sont là, qui sont alignés sur, sur la raison d'être de l'organisation, euh, et qui, euh, ben, voilà, qui posent des actions concrètes. David, petit point oui. timing, il est 45. Oui, merci. Euh, alors, dans la résolution, euh, déjà une première question qu'il faut vraiment se poser, enfin j'ai même la réponse, c'est quelle est l'intention Est-ce que l'intention, quand on en déclenche un processus, c'est de licencier ou bien c'est de rétablir l'harmonie Et clairement, il faut que l'intention elle soit de rétablir l'harmonie. Il faut rentrer dans ce processus en se disant il existe probablement une solution pour que ça fonctionne. Si on, si on attend suffisamment longtemps pour penser que la seule façon c'est de licencier eh bien, le, les processus auront déjà du plomb dans l'air et puis ensuite une autre question qu'on peut se poser c'est quel est le déclencheur est-ce que ça va être des individus qui déclenchent ça ou bien est-ce que ça va être des équipes ça, ça va pas mal changer hein. si je suis un individu euh, confronté à un autre eh bien, euh, le, le, les processus vont être très différents de si à un moment donné une équipe se met, met d'accord en disant il faut qu'on résolve quelque chose par rapport à cette personne pour ça je vais vous parler rapidement de, euh, de ce que sont des conflits en fait les conflits ils ont généralement trois dimensions euh, une dimension juridique une dimension technique et une dimension émotionnelle euh, quand ça a une composante juridique on dit que c'est un litige, quand c'est une composante technique qui est principale, ça devient contentieux et puis on n'a pas vraiment de nom pour les conflits de type émotionnel, donc on les appelle des conflits ce qui est important dans, ce genre, dans, dans le conflit c'est de commencer par traiter la partie émotionnelle si euh, c'est elle qui domine donc on n'arrivera pas à s'arranger, à trouver des arrangements, à définir de nouvelles règles si on n'a pas réussi d'abord à redescendre à un niveau où on est capable de parler sans être débordé par les émotions. Comment est-ce qu'on va faire tomber cette partie émotionnelle Eh bien, par l'écoute. Deux personnes qui se mettent face à face, qui s'écoutent, qui écoutent vraiment, hein pas dans une écoute pour répondre, pas une, dans une écoute pour riposter, pas dans une écoute pour accuser, mais vraiment pour comprendre. Euh, eh bien, ça va permettre de faire descendre cette partie émotionnelle et puis une fois qu'elle est descendue eh bien, on peut traiter des points juridiques redéfinir de nouvelles règles ou techniques, trouver des arrangements sur ce qui doit être fait etc. cette partie émotionnelle elle vient souvent parce qu'on attend un petit peu trop avant d'aborder ces problématiques là en gouvernance partagée, nous on utilise beaucoup ce terme de tension, hein, qui est l'écart euh, perçu entre euh, ce qui est et ce qui pourrait être donc ce qui, ce qui est, ça pourrait être euh, euh, une bonne relation enfin j'ai une mauvaise relation avec quelqu'un il y a des choses qui ne sont pas faites ce qui pourrait être, c'est qu'il pourrait les faire dans les délais qui lui ont été fixés et, et à partir de là ben, je commence à tirer un petit peu mon élastique donc à peine, il y a un petit peu de résistance, on va appeler ça une tension. Mais pour autant, je peux continuer de tirer sur cet élastique, et au fur et à mesure que la tension augmente, et eh bien ça va prendre d'autres formes dans l'organisation. Euh, si je continue, euh, ma tension, elle va se transformer en frustration. Euh, cette frustration, elle va se transformer en antagonisme. Je vais commencer à mettre des bâtons dans les roues à l'autre, et puis à un moment donné, l'élastique, il va péter. Euh, et euh, au moment où il pète, ben, voilà, c'est le, le conflit ouvert, c'est la pétée de plomb. Euh, euh Donc, ces espaces-là, nous, on vous encourage en tout cas à les rendre accessibles et à les rendre presque bienvenus. C'est-à-dire que plus on est capable de prendre tôt euh, une problématique avec quelqu'un, moins cet élastique il sera tiré et plus facile il sera détendu. Donc, pour résoudre, eh bien, euh, nous, on conseille de passer sur plusieurs phases. Alors, on n'a pas une réponse euh, universelle, hein, ça va tout dépendre des, des équipes. Euh, mais on retrouve une description de, de ça euh, dans « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux. Il l'a rencontré à beaucoup d'endroits. D'une façon générale, c'est déjà d'encourager les individus à discuter entre eux. Hein, euh, si on veut responsabiliser les gens on ne leur met pas d'emblée quelqu'un qui est responsable de résoudre leur conflit, on les encourage à se rencontrer, à parler ensemble. S'ils n'arrivent pas à discuter, eh c'est toujours bien d'avoir une personne qui puisse faire office de médiateur, que ce soit quelqu'un à l'interne, que ce soit quelqu'un à l'externe, ou que ce soit clair, mais c'est une personne qui va s'assurer que la relation reste cordiale, que l'écoute est bien présente, et puis qui va aider à, euh, les deux protagonistes à identifier un certain nombre d'alternatives et puis s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord eh on peut convoquer un jury qui sera impliqué dans la prise de décision finale alors ce jury, ben, si c'est une petite organisation ça peut être tout le monde si c'est une grande organisation ça peut être soit des gens qui sont concernés qui sont impactés parce qu'ils connaissent les, les protagonistes ou alors ça peut être un jury tiré au sort il y a plein de façons de faire selon les structures ce euh, jury il va trancher, mais il va trancher sur quoi euh, ben c'est là qu'on rentre sur le, un petit peu le, le processus de médiation tel que nous on le, on, on le met en place et qu'on le recommande ça vient de, notamment de la médiation professionnelle à laquelle s'est formé euh, notre collègue Yvan euh, donc première étape, je l'ai dit, c'est écouter pleinement chacun des parties donc ça, c'est pour faire redescendre cette partie émotionnelle pour que chacun se sente reconnu dans, euh, dans son, son vécu, son ressenti, etc. Une fois qu'on a fait descendre cette partie émotionnelle, eh bien, on peut identifier des aménagements pour corriger la situation. Donc ça, c'est des changements de règles, des changements de, euh, de façon de faire euh, qui, seraient, qui idéalement pourraient potentiellement euh, changer la situation. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on se définit une période d'essai Quelques, quelques semaines, quelques mois, pour essayer de voir si ces aménagements-là amènent à une autre perception, corrigent un certain nombre de choses. Et si ces aménagements, ils ont suffi, ils ont porté leurs fruits, eh bien, le, conflit peut, enfin, euh, le conflit peut en rester là. C'est-à-dire qu'on on a trouvé une nouvelle situation qui est suffisamment confortable pour que, pour que les deux parties se, se sentent bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, on va identifier les différentes solutions possibles. Et euh, de les différentes solutions possibles, il y a le départ de l'un, il y a le départ de l'autre, il, euh, il y a tout ce que les parties prenantes peuvent essayer d'imaginer. Et puis, c'est parmi toutes ces solutions possibles, essayer ensemble de choisir la moins pire, euh, c'est-à-dire de se mettre d'accord ensemble sur euh, qu'est-ce qui semble le plus, euh, euh, le plus efficace. Et c'est peut-être à ce moment-là que l'un des deux parties choisira, avec tout ce qui a été échangé, de l'organisation. Si face à ce processus de médiation, face à toutes les propositions qui sont faites, les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est là qu'on va convoquer le jury et qu'on va demander au jury de lui se positionner sur les différentes options qui ont été identifiées par les parties prenantes et choisir toujours la moins pire, mais en étant observateur extérieur et non concerné. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce le processus en tout cas de, de 1 à 1 quand, quand c'est deux individus qui, qui amènent ce, ce conflit sur la table c'est que potentiellement euh, on ne sait pas lequel des deux va partir ce n'est pas parce que moi je déclenche euh, un processus contre une personne avec qui je ne m'entends pas que c'est forcément lui qui va partir dans la liste des solutions envisageables ben ça peut être moi qui part, ça peut être l'autre qui part et à un moment donné, le travail doit nous permettre d'identifier euh, qu'est-ce qui est, qu est qui, euh, qu qui est le plus logique pour l'organisation, qu'est-ce qui est le plus logique pour le, pour le groupe voilà Alors, je crois que c'est tout ce que je voulais dire euh, donc en conclusion euh, faire déjà tout ce qu'il est possible pour que les gens qui rejoignent une organisation ils sachent où ils tombent pour éviter euh, qu'ils soient inadéquats euh, par méconnaissance de l'organisation. La deuxième, c'est mettre en place des éléments réguliers pour s'auto-évaluer, pour que quand le conflit débarque, ils ne tombent pas de nulle part, que les gens avaient déjà pris conscience qu'il y avait des choses qui ne jouaient pas et qu'ils avaient déjà eu des opportunités de s'améliorer, d'essayer d'adapter. Euh, Qu'ils avaient eu la possibilité d'agir en changeant de rôle, etc., pour essayer de trouver la bonne place. Et puis, au moment où euh, quelqu'un, n'importe qui de l'organisation, a besoin d'agir euh, par rapport à, à cette collaboration-là, eh c'est de partir sur un préavis qui est il existe une solution euh, pour rétablir cette harmonie. Et puis, si on n'arrive pas à la trouver, et eh bien là, on va partir dans euh, les différentes possibilités de se séparer d'une personne, d'une autre, et euh, essayer de choisir déjà par soi-même et si nécessaire vis-à-vis -vis par un jury. Voilà. Je suis au bout. OK, excellent. Il euh, ben, y a une question là qui vient. Euh... Sabine, est-ce que tu veux poser ta question directement, peut-être Je veux demander, dans le cas d'un licenciement, ça laisse des traces quand même dans un groupe. Et comment, comment faire pour qu'il y ait le moins de traces, qu'on peut appeler négatives, qui peuvent après générer des autres conflits ou Comment est-ce qu'on peut procéder au moment de la décision est prise de licencier quelqu'un oui, merci euh, oui, c'est effectivement une, une problématique moi j'ai un, un ancien copain d'école euh, que j'ai recroisé il y a quelques années son job c'était de s'occuper des survivants c'est comme ça qu'il les appelait les survivants, c'est les gens qui restent dans les organisations après des plans de licenciement assez massifs pourquoi Parce qu'en fait, ça, ça met dans une forme d'insécurité. Est-ce que je serai le prochain Enfin, je n'ai pas fait partie de cette vague, mais est-ce que je ferai partie de la prochaine Et cette insécurité, elle est vraiment très négative pour l'engagement, pour, pour l'attachement à l'organisation et pour, pour plein d'autres choses. Donc, il y a des gens dans le métier de prendre soin des gens qui restent. À mon avis c'est souvent lié à une forme d'incompréhension c'est-à-dire une forme d'inquiétude si je n'ai pas bien compris si c'est clair pour moi la, la raison pour laquelle quelqu'un a quitté l'organisation ça ne va, me va pas me mettre dans l'insécurité parce que les critères sont clairs je peux observer mon propre comportement ma propre façon d'être mes, mes propres compétences par rapport à ça mais si ce licenciement est obscur, est abusif, est injuste, là, je vais être déstabilisé. Et donc, euh, la façon de faire que j'ai présentée ici, en gouvernance partagée, euh, un de ses ces objectifs, euh, c'est effectivement euh, que la plupart des gens euh, puissent être conscients de... Euh, des critères de choix alors la, la, dernière, la troisième partie euh, c'est-à-dire celle de, de la résolution du conflit en elle-même c'est pas toujours facile de la rendre publique parce que si deux personnes se, sont en conflit se mettent d'accord euh, pour qu'il y en ait un qui parte il n'y a aucune raison de rendre ça public. ça fait partie de euh, il y a une confidentialité à ce, à ce, là-dessus et c'est plus sur la partie rendre visible les choses, c'est-à-dire la partie 2 qu'on peut agir. C'est-à-dire qu'il y a une, une dans, dans ce qui est évaluation, dans ce qui est enfin un certain nombre d'éléments rendus visibles, et eh bien peuvent être partagés. Non, mais pas, pas les évaluations en fait. Les évaluations ne sont pas partagées. Euh... Ouais, je crois que c'est vraiment dans ce rendre visible l'esprit collaboratif qui est, qui est important. Ça va Sabine ouais. euh, Est-ce que du coup, voilà, c'était Nino aussi qui posait la question. Donc forcément, on a envie de savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ont dans, un, dans une organisation... Euh, faut... Je n'entends plus Benjamin. Ah, ben moi non plus. Ouais. Donc là, alors je, je reprends le, je prends la relève. <rire> Qu'est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont été confrontés d'assez proches à des processus de, de ce type-là dans leur organisation, puis qui voudraient parler de, de leur réalité Non. Euh, moi je peux parler d'une expérience si vous voulez oui, oui. Euh, donc euh, c'était au moment où on démarrait en fait dans la gouvernance partagée on était euh, encore pas, euh, pas hyper agile et euh, il s'est trouvé qu'il y a euh, une personne dans l'équipe euh, qui, qui avait un peu du mal avec tous les processus qu'on mettait en place et on sentait bien qu'avec le collectif ça, ça avait du mal à... Euh, ça, ça avait du mal à fonctionner au point que bah, ça fatiguait en fait le, le reste de l'équipe. Euh, et, et on a eu la chance en fait, d'être accompagné par une personne euh, à un moment qui, qui travaille sur les dynamiques euh, participatives et qui nous a aidés à, à sortir un peu du, du conflit et qui finalement a abouti vers un, un licenciement euh, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas la clarté ni l'agilité la, ni de, de, de résoudre le problème. Et c'est ça qui nous a aussi donné l'envie de, voilà, de mettre des processus en place pour, pour aborder ces, ces problèmes-là, chose qu'on n'avait pas avant ce problème. Donc malheureusement, c'est souvent en expérimentant un problème qu'on se rend compte qu'on a besoin de, de les prévoir pour, pour la suite. Voilà, c'est un peu notre expérience. Oui. Merci. Ces, ces processus, ils, ils peuvent s'améliorer avec le temps parce qu'on peut y intégrer de des choses de, de plus en plus pertinentes. Pour autant, c'est bien d'avoir des processus de base dès le début. En fait. pas, c'est souvent pas très compliqué. On peut même trouver euh, un certain nombre de, de, de modèles à droite, à gauche. Mais euh, voilà, d'avoir une première base, c'est vrai qu'à inventer dans la situation du conflit, eh c'est toujours euh, beaucoup plus compliqué. Euh, vous parliez d'un licenciement, Est -ce que, mais c'est un licenciement qui s'est fait euh, vraiment contre euh, l'avis de la personne ou bien c'était un, un licenciement arrangé c'est à dire que la personne a compris que euh, voilà qu'elle euh, qu'elle ne pouvait plus enfin que ça, ça servait à rien que de, de, de continuer et puis que pour des questions euh, ben voilà de chômage ou de choses comme ça c'est le licenciement qui a été choisi plutôt que le, le départ spontané euh, en fait, c'est tout à fait la, enfin, la description que vous en faisiez tout à l'heure quand vous disiez que l'émotionnel avait pris le dessus sur le reste parce que ça faisait trop longtemps que la situation traînait. Et en fait, la personne qui nous a accompagnés à ce moment-là, elle a réussi complètement à, à déminer ce, ce, ce conflit relationnel, ce qui a permis aux, aux deux parties, donc à la fois la personne et à la fois l'équipe, d'être beaucoup plus… Euh, euh, de voir vraiment beaucoup plus euh, le, la résolution du conflit dans les deux sens ce qui fait que la personne a en fait euh, d'elle-même accepté de quitter en sachant que l'équipe euh, le lui, lui a demandé donc euh, ça a vraiment pu euh, faciliter la chose euh, donc on n'a pas dû vraiment euh, euh, forcer le, le départ de la personne elle, elle, Voilà, on lui a demandé si c'était ok de quitter et à ce moment-là elle, elle a accepté de quitter quoi. Mm -hmm. ok, merci euh... une autre question, la question juridique oui. Euh, donc c'est Antoine, suite à un, voilà, une, une telle procédure qui peut être collective justement de, de licenciement, en termes de droit du travail, euh, est-ce que c'est solide juridiquement Oui. Alors, euh, la, la gouvernance partagée n'a pas encore une jurisprudence extrêmement euh, solide. Il y a assez peu d'organisations qui fonctionnent vraiment avec ces processus collectifs aujourd'hui. Et je pense que l'avenir nous dira un petit peu comment ça fonctionne. Mais de notre côté, clairement, quand on s'engage chez nous, on, on, on signe avec, en annexe du, du contrat les éléments de type processus, de régulation et processus d'exclusion donc ça fait partie des éléments sur lesquels qu'on s'engage à respecter quand on parle de processus de régulation c est, c est, on, peut on peut obliger personne à rentrer dans un processus de médiation par contre comme les gens qui s'engagent dans une organisation s'engagent aussi à suivre ces processus-là et eh bien si à un moment donné ils font valoir leur souveraineté en disant bah, moi je ne veux pas chercher à résoudre les problèmes, ils sont déjà mal barrés euh, juridiquement et si euh, c'est reconnu dans ce, le cadre de ce règlement bah, qu'il peut y avoir une décision collective par rapport à ça euh, il faudra attendre que la jurisprudence enfin que quelqu'un se s'oppose à ça, amène ça devant un tribunal et puis qu'on nous dise si c'est si valable ou pas, probablement. Est-ce que ça répond à la question, Antoine Ou est-ce que quelqu'un a, a du feedback à donner, peut-être des, des situations vécues Juridiques Non euh, Léopoldo, tu veux, euh, tu veux, tu veux compléter le, le commentaire que tu as mis euh, en réactivant dans ton micro Oui, dans quelques, dans quelques formes d'organisation juridique, comme les euh, coopératives de travail, ça peut être fait, l'appartenance au groupe, ça peut être mis là. Mais c'est assez particulier. Et c'est dans un intérêt de groupe qu'une personne est licenciée. Mm -hmm. Donc c'est un, un argument valable. Ma pardon C'est un argument valable de licenciement. Il est un argument valable, Maintenant. Dans la mécanique de garder l'intérêt des groupes, il doit avoir une procédure claire, comme tu as dit. Il doit avoir une définition claire de pourquoi il peut quitter. Et si l'organisation est assez évoluée, il est valable d'évoquer euh, l'émotionnel du groupe et de la personne. Ça, c'est très simple à faire. Si matrice biologique culturelle de la mise en place de l'organisation est claire pour eux, euh, faire référence à l'émotionnel comme une base de l'opération de groupe. D'accord. C'est assez particulier et, et je sais que j'évoque un langage particulier aussi, mais je peux te dire que ça marche. Ouais. Est-ce voilà, que c'est plus qu'on retrouve on dans les. Fait, il y a ça, dans, au moins, euh, 400, 470 euh, petites organisations qu'on a mises en place. Tout ça, hein? Combien 470. 470. Ouais. Mais je n'ai pas entendu où Mexique. Ok. Dans le Mexique, c'est le plus grand. L'autre qu'on a mis en place. Ah, c'est aussi, et ça c'est plus récent, c'est il y a deux années, pour la définition de la reconstruction de quelques régions pays, de, de, de, au Chili et au Mexique, euh, dans le cas des tremblements de terre. Oui. Et par rapport, au, par rapport au droit suisse ou au droit français tu... Au droit suisse, au droit français, tant que tu, mets dans dans, dans, dans, tu es dans un collectif et Chacun de groupes peut appartenir, chacun de travailleurs peut, peut appartenir à ces collectifs. Il n'y a pas de problème parce que tu as une liberté de faire tant qu il a, que, que, que tu remplis les droits de travail. Les intérêts des groupes, il est, il est défini dans les statuts. D'accord. Et quand tu parles de collectif... C'est quoi C'est coopératif, C'est euh, euh, SA Ça peut être une organisation à but lucratif qui fonctionne comme une, comme une euh, un coopérative, soit une, une organisation à but non lucratif qui fonctionne comme une société. Euh, euh, ah, je ne me souviens plus le. le l'article qui s'utilise ici en Suisse. Mais il y a un équivalent en France aussi. Mais hein. oui, d'accord. Euh... Là, je dois, ces, pour ces précisions, je dois vérifier dans les codes des de sociétés, dans de les codes civils. Oui. OK. Euh, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'intervenir sur le meet-up, mais si euh, à un moment donné, tu, veux, tu retrouves par hasard ces... Ces références juridiques, ça peut peut-être. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ça va prendre un petit peu cette semaine et la prochaine, mais ouais. après, oui, c'est pas un problème, David. Je te vois. Waouh, magnifique. Merci. Je pense que ça peut rendre service à pas mal de monde. Oui, et il, y a, il y a quelques précisions à faire et c'est sur la distinction que tu fais discussion, débat, euh, comme premier pas à l'intente de parties dans le cas de conflits oui. parce que dans les cas de discussions et débats tu rentres dans une définition de, euh, de pouvoir tant que si tu invites en conversation oui. il n'y a pas une vérité à imposer à l'autre et ça passe mieux c'est tout mélangé. Je sais que je mélange tout, si tu veux. Mais si tout commence pas pour donner la même, le même droit, avoir chacun sa vision de choses pour le groupe, oui. et tout rentre dans une idée de, une discussion entre deux personnes, ce que tu fais, c'est le confronter et mm -hmm. pas essayer de trouver une troisième solution de bénéfice au groupe. Oui. Ça part de là. Ah oui. D'où l'importance de, de partir dans cet état d'esprit de chercher une solution qui permette de, de reconnecter toutes les parties et puis quand on fait la liste des, euh, des options c'est vraiment de, de ratisser large il y en a un qui part, c'est l'autre qui part on peut on peut faire un panel d'options qui est, qui est plus large et vraiment sur les avantages et les inconvénients de, de chacun Donc ça, vraiment une... et, et, et ça, ça va dès ça, le point de partie, c'est même dans le langage. On n'utilise pas discussion, comme c'est dit. On utilise, on invite en conversation. Ok. C'est pour la définition même de mots. Mais... Ce n'est pas juste. Ok. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questions d'autres témoignages vraiment de si vous avez vécu des choses c'est le, le, le bon moment de, de les amener Parce que comme je disais il n'y a pas beaucoup de jurisprudence mais il n'y a pas beaucoup euh, euh, il n'y a pas beaucoup de partage non plus autour de ces de ces techniques de, de ces situations là et, et, et du coup Quoi que vous ayez vécu, ça peut être enrichissant d'en de, parler. Peut-être notamment pour les personnes question. qui... Une, une qui, chose, euh, là, je pense <rire> que la jurisprudence est là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, c'est qui fait les ponts entre jurisprudence, régulation et... Une, une chose qui si c'est nouvelle, que c'est la gouvernance partagée. C'est ça, c'est là le bit. Oui.